On va parler des intérieurs et des accessoires de votre placard. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. L'intérieur, les petites choses, les accessoires qui font que votre placard va être différent, va être à votre image selon vos habitudes. On va décrire ça, c'est parti. On commence par le servietto. Le servietto, la penderie la penderie relevable, l'ascenseur à vêtements. Alors à quoi ça sert Quand vous avez un très haut placard, une belle hauteur sous plafond, vous allez chercher le plus haut possible. Voilà, vous descendez votre serveto, vous mettez vos blouses, vos chemisiers, vos vestes lourdes et quand c'est fait, vous pouvez le remonter. Donc en fait, ça permet de ranger très haut tout d'abord et d'avoir aussi une accessibilité plus facile. Deuxième accessoire. Le range pantalon. Alors, certaines personnes me disent, oui, mais ceci, on met un peu moins. Alors, on met peut-être un peu moins que si vous les empilez. Par contre, ils seront nickel, bien suspendus, bien mis et surtout visibles et accessibles. On les prend et grâce à ça, on a également de la place en dessous pour ranger. Quelques pulls ou simplement mettre des chaussures. Un tout petit accessoire. Ceci. Alors, à quoi ça sert vos vêtements doivent s'aérer, doivent être prêt pour la veille. Vous voulez simplement, le temps que vous, vous habillez, mettre votre costume qui est prêt, votre blouse. Vous venez simplement suspendre. C'est un petit porte-seinte individuel qu'on vient simplement installer dans les joues verticales de votre dressing. Petit accessoire franchement très malin. Le dernier accessoire de ce coin, c'est donc le séparateur. Alors ça, on nous demande souvent, bon, OK, à quoi ça sert bon, En fait, ça permet de ranger différemment. Certains veulent ranger des essuies, certains veulent ranger des chaussures. On vient donc diviser l'intérieur de votre placard. Et j'ai encore un petit bonus, juste ici. Alors souvent, on nous demande en magasin, pourquoi vous faites ça Pourquoi est-ce qu'il y a un espace comme ça plus grand Tout simplement, si vous avez des robes longues, tout simplement. Alors on n'en a peut-être pas 40 des robes longues. Voilà. 5, 6, elles sont mises ici et vous avez la place pour vos replongs et à côté, on a la place pour vos vestes. Et on vient comme ça aménager à votre goût votre placard. La penderie d'angle. Simplement, en fait, l'aménagement, ce qu'on appelle un angle ergonomique. Alors, ça peut paraître logique, mais il faut imaginer quand même que nous avons une penderie qui vient sur la totalité de l'angle de votre placard. Ça, c'est un gain de place. Incroyable, ce pas vraiment un accessoire en soi, ce type de montage de meubles. Ce qui est un accessoire, c'est cette fameuse penderie d'angle. Et effectivement, on peut avoir l'éclairage dans le fond pour avoir un, un bel éclairage, une belle lumière à l'intérieur de votre dressing. Mais un chouette petit accessoire, il est à voir ici. Alors je dois vous avouer que ma grande fille adore ce tiroir. C'est en fait un tiroir pour ses bijoux. Alors, faut savoir que c'est ici revêtu très très doux. Ok, on peut venir bloquer ces bagues, ces beaux bijoux, ces bijoux de fantaisie, avec des belles sections bien séparées qui permettent vraiment de voir en fait une vision complète, de pas toujours mettre les mêmes choses, et voilà, de savoir prendre et s'amuser et de protéger en fait vos bijoux dans votre dressing. Alors, un aménagement très sympa, un accessoire, un aménagement très sympa, c'est dans ce tiroir. Alors, il est d'abord push pull. Push-to open, pouce-lash, push plusieurs expressions. Donc en fait, vous voyez, on est venu de la même couleur que la façade. On est venu scinder pour organiser un peu comme on a envie cet tiroir. Alors, notre petite technique ici. Petit accessoire très pratique, très simple. Ici pour vos cravates et ici pour vos ceintures. Autre accessoire, aménagement très attendu l'accessoire à chaussures d'inclinaison. Alors, vous allez me dire, on met moins de chaussures. Oui, mais elles sont mieux présentées, elles sont mieux mises, mieux protégées, évidemment. Ça, c'est vraiment une belle vitrine pour vos chaussures dans votre dressing. Deux autres accessoires très demandés dans un dressing ou dans une buanderie. La manne à linge, bien évidemment, et dans une buanderie, l'accessoire pour ranger votre aspirateur qui est coulissant. Comme ça, on ne se prend plus les doigts, les pieds dans le flexible. C'est facile, c'est mis, c'est disposé et vous vous, vous facilitez la vie. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Ça vous sera utile à, à comprendre le dressing, aussi comprendre ce dont vous avez besoin pour chez vous, ce dont vous avez envie. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, nos autres réseaux sociaux, laissez des commentaires. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao